S'il va. S'il va. Châille! Bonne chance, mon bras! <coughs> fais vite, fais vite, fais vite. Jésus est patient à la fête. vite là. Hey. Oui. Ça Oui. T'as ouais. <t 'en> Mais ça ça fait. <t 'en> quoi? D'accord. Entrez! Oui, venez, suivez-moi seulement. Monsieur, oui. venez! C'est bon, je ça Oui, venez. Le monsieur veut 4 coups 4 coups, oui. à la fin Oui, Merci, Venez ici, venez ici. Oh c'est ça ici. Oui, oui. Tu es quatre coups en quoi? Non mais je veux quatre coups, j'ai dit. Oui quatre coups, je veux te faire comme ça. Quatre coups en quoi? Non, mais j'ai dit je veux faire quatre coups. Tu veux quatre coups? Oui. Ça oui. la famille français non? Et quatre coups en vite. Oh. Mais c'était pas écrit comme mais ça. Quatre coups en quoi? Ah non moi je suis pas venu ici pour ça. Pourquoi maman? Mais vous mais, mais, mais, mais vous avez. Vous vous avez... Non si tu vois non? Mais vous avez mis quatre coups là non? Ah wow. on a dit un coup et Tu as des quatre coups non? Oui quatre qu'elle en te donne le coup. C'est tout. Aye jori ni mo eniyan